Pense à Jésus Amen. Alléluia Même dans le pays réputé hostile à l'Évangile, aujourd'hui, les volets de magasins sont clos Amen. Alléluia Les rideaux baissés, les rues désertes Alléluia Amen. Parce qu'on pense à celui qui, ces jours-là, a pris une forme humaine, a marché dans les rues de Jérusalem, il est parti à Cappadoce, il est parti euh, euh, euh, euh, les longs des, des, des lacs, annonçant le royaume, le royaume des cieux, pardonnant aux gens leurs péchés et les guérissant de toute maladie. Amen. L'homme n'est pas tout puissant comme d'aucuns voudront nous le faire croire. L'homme est limité, l'homme a besoin de Dieu. C'est pourquoi, dans son amour, voyant que l'homme allait vers une destination de perdition, il est venu intervenir. C'est cela aussi le sens de la croix. Stop Ne continue plus. Car au devant, il y a un danger. C'est cela aussi la signification de la croix. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je voudrais que ceux qui n'ont pas pu euh, jusque là euh, c'est joindre à nous dans la prière, puisse le faire à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Euh, pour les cinq jours qui nous séparent au vendredi, euh, jour de la nuit de la Mercée, euh, cette veille que nous ne cessons de rappeler dans nos prédications, dans nos prières, euh, occasion où nous voudrions venir avec nos problèmes de déposer au pied de la croix, prends euh, cinq jours jusqu'au vendredi, j'aime, cherche la face de Dieu. Amen. Amen. Prenons cela, faisons cela, et je sais que le Seigneur a quelque chose de vraiment merveilleux pour nous. Je ne sais pas, certainement vous avez votre Bible, car c'est toujours bon d'apporter sa Bible avec soi à l'Église pour euh, vérifier que tout ce qu'on dit est bien écrit dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous allons ouvrir la Bible dans Jean, évangile selon Jean chapitre premier le verset 12. J'aime bien ça. Je voudrais euh, remonter un petit peu au verset 9 pour bien comprendre le verset 12. Amen. Cette lumière était la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Parce que il y a des, des lumières qui ne le sont pas véritablement. Jean, évangile selon Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne la point connu. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lesquels sont nés non du son ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu il s'agit ici de la régénération Amen il s'agit ici d'une nouvelle vie il s'agit ici d'une autre façon d'être que produit la connaissance de Jésus qui est la parole fait chair. La Bible dit de lui qu'il était la lumière, la véritable lumière. Les, la science nous apprend que la lumière modifie ce qu'elle éclaire. Alléluia. Amen. La physique dit la lumière qu'elle. La, la lumière modifie ce qu'elle éclaire. C'est vrai. Mmh. Prenez une couleur rouge à l'ombre. Venez amener cette même couleur rouge au soleil. Pointez un projecteur sur cette même couleur rouge elle va varier selon les lumières Amen. Amen. je vais répéter ça la science elle-même confirme que la lumière modifie ce qu'elle éclaire yes. prenez un, une, une couleur, qu'elle soit bleue ou rouge amenez-la sous le soleil venez avec elle sous cette euh, lumière blanchâtre Amener la même couleur sous le feu des projecteurs, elle modifiera, elle changera selon la source des lumières qui l'éclairent. Oui, la lumière modifie ce qu'elle éclaire. C'est pourquoi j'invite les enfants de Dieu aujourd'hui à comprendre une chose. La fête de Noël aura toute sa signification, tout son sens. Si nous comprenons la raison de l'incarnation du Fils de Dieu, incarnation incarnée, c'est-à-dire sa venue dans une chair, dans un corps comme le tien et le mien, je vais dire un corps comme le nôtre. Quelqu'un a dit amen? amen. Je vais entendre un deuxième Amen. Un troisième Amen plus fort. Amen. Gloire au Seigneur. Mes amis, je comprends encore que la Bible dise, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Il faut que les enfants de Dieu sachent et comprennent que les charismes du Saint-Esprit, les dons, les miracles et autres manifestations de la puissance de Dieu n'ont qu'un seul but, un seul objectif poursuivi dans nos vies, ce que nous soyons différents du monde. Alléluia. Amen. La lumière, Jésus, donne de l'intelligence pour comprendre ce qui n'est pas bien. La lumière, Jésus, parole faite chère, nous donne la possibilité de voir où les gens trouvent la normalité. Cette lumière nous donne la possibilité de comprendre que les choses ne sont plus normales. Nous vivons dans un monde où le scandale n'existe plus. On essaye de s'accommoder au scandale, on essaye de s'accommoder à ce qui ne convient pas, à ce qui est incongru, c'est-à-dire... Chose qui devrait naturellement toucher la sensibilité, toucher le bon sens, ne touche plus. Parce que la méchanceté, parce que le mal erre de toutes parts. Mes amis, c'est parce que Dieu aime l'homme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu veut nous épargner la destruction éternelle. Écoutez, l'âme de l'être humain est impérissable. La chair périra, elle tombera en pourriture, puis à la poussière, mais l'âme continuera une autre vie. Et cette vie, nos âmes risquent de l'amener à tout jamais dans les temps de feu qui ne s'éteint point, loin de nous. Il n'est pas normal que l'on parle de scandales dans les églises. La Bible dit il y aura des scandales parmi vous, mais malheur à celui par qui vient le scandale. Ici, si c'est une invitation c'est une responsabilisation de chaque chrétien. Si euh, la société n'a pas réussi à nous redresser si la société ne nous a pas donné la chance d'être correcte, si l'éducation de nos parents n'a pas été suffisante mmh. pour faire de nous des personnes sensées, mmh. si la prison n'a fait que vous révoltez, mmh. Mmh. si le fouet n'a fait que vous refusez contre l'ordre établi, il vous reste une seule chance, mmh. la possibilité d'avoir notre esprit éclairé. Les désirs de la chair et toutes ces choses, la colère et autres, c'est autant d'artifices utilisés par le diable, autant de prétextes pour expliquer les actes mauvais que nous avons posés. Mais quand la lumière vient, elle éclaire notre intelligence, elle éclaire les choses pour que nous les voyons sous leur vrai jour. Le diable ne pourra plus se cacher, les démons ne peuvent car la parole, nous les montre tels qu'ils sont. Amen. Je suis heureux parce que nous vivons dans, une, dans un temps, je voulais dire, dans une civilisation où les Bibles sont même dans nos portables. La parole de Dieu nous suit partout. La parole de Dieu nous suit partout. On ne peut plus avoir une seule excuse. Parce que Dieu reste Dieu. Parce que l'homme devra un jour faire face C'est des dieux que nous tenons l'existence, l'être et le mouvement. Comme le disent encore les apôtres. L'existence, exister, être, mouvoir. nous, nous les tenons de Dieu. Un jour, nous devrions rendre compte de tout ça. Merci, cher Saint-Esprit. Je vais dire aux enfants de Dieu, nous ne venons pas à l'église pour nous intégrer, pour bien vivre dans un pays l'on n'a pas grandi dans un pays que l'on a adopté comme seconde patrie, on dit qu'il faut s'intégrer. Et il y a des enfants de Dieu qui veulent s'intégrer dans l'église. Pour être membre du corps de Christ, il ne s'agit pas de s'intégrer. Il s'agit de changer qu'il n'y ait pas un trop grand nombre de gens, mais que désintégrés, qui essaient de parler comme nous, qui essaient de réfléchir comme nous, qui essaient d'être là. Aujourd'hui, la bataille, quelle est-elle C'est de pouvoir avoir de plus en plus de monde, de plus en plus de gens dans nos églises, dans nos réunions sans se donner la peine, sans se déranger, sans se battre, pour chercher à prier Dieu, pour chercher à vérifier si ces personnes sont converties. Car se convertir, c'est changer de direction. Se convertir, c'est changer de valeurs. Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans certaines valeurs. Et bien souvent, ces valeurs n'ont rien à voir avec celles de la Bible. Ce qui fait mal, ce que ces personnes qui n'ont fait que s'intégrer ont pris des responsabilités dans les églises. Prenez le micro, prenez aussi, et de plus en plus nombreux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un bon groupe musical, quand vous avez un bon cadre, si vous avez un bus qui va chercher les fidèles dans les arrêts, <rire> si vous êtes fort sur internet, vous faites gagner les armes, vous faites remplir les églises. Ouais. Mais quelle vie ces églises reproduisent-elles dans la vie de jour? Car ouais. la lumière en venant dans le monde éclaire tout le Comment ceux-là n'arrivent pas à comprendre que ce qu'ils font est mauvais? Que leur façon de parler n'est pas biblique, ouais. que leur Jésus nous a montré par son incarnation, je dis par sa venue, et c'est ça la véritable signification de Noël, qu'il est possible dans ses corps de vaincre le péché, qu'il est possible dans ses corps de résister au diable, qu'il est possible dans ses corps de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est faisable. Amen. Nous cherchons trop d'excuses. Nous aimons bien dans la Bible les versets bibliques où Dieu comprend nos péchés. Il comprendra nos péchés jusqu'au jour où le son de la trompette viendra sonner, mais comme il est dans sa parole, et la parole dit, rien d'impure n'entrera dans son royaume et nous rentrerons son royaume. Oui. Oui. Mais pendant ce temps ici, nous aurons reçu bénédiction, nous aurons reçu prophétie, nous aurons reçu délivrance, nous aurons reçu CDI, nous aurons reçu des papiers. Mais pas le royaume de Dieu. Oui. Nous aurons échoué, nous prophètes, nous aurons échoué tous prédicateurs et autres. Lieu de culte, mais que la vie des gens n'est pas remplie de Christ. La plupart des problèmes qui se retournent finalement contre les responsables les chrétiens, les apôtres, les prophètes et autres, viennent du fait que la vie des enfants de Dieu n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le diable est Il n'est pas quand il sait qu'on est hypocrite. Amen. Et quand il sait que nous sommes hypocrite, il va rentrer. Tellement à cause de l'orgueil, on va s'efforcer de ne pas reconnaître que nous sommes déjà frappés par le diable. Parce que sur la voie du Seigneur, dans la vie chrétienne, nous sommes en perpétuel pugilat. C'est un une combat de boxe avec les démons. Il faut parfois reconnaître que nous avons reçu des coups. Cette lumière était la véritable lumière, mes amis, qui en venant au monde, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je dois pouvoir comprendre que j'ai choqué l'autre. Je dois pouvoir comprendre que j'ai agressé l'autre. Je dois pouvoir comprendre que j'ai fait mal à l'autre. Je dois pouvoir comprendre que j'ai blessé l'autre. Je dois pouvoir comprendre. Écoutez, dans les ils sont créés à l'image de Dieu comme nous. Amen. Quand il y a conflit. Quand il y a problème. Commence par chercher les torts de ton côté. Amen. Non à tous ceux qui l'ont reçu. La parole leur donne le pouvoir de devenir enfants des dieux. Enfants de Dieu, non seulement pour chasser les démons. quand nous avons envie de faire le bien quand nous avons soif d'être corrects c'est dans cette voie là que Dieu nous aide le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans la recherche de sa face dans la recherche d'une vie bien réglée, dans les efforts pour la sanctification d'ailleurs c'est lui qui sanctifie dans ses Nous sommes seuls quand nous cherchons à faire mal. Nous sommes seuls quand nous disons, j'ai dû faire ça et ça. Dieu n'est pas avec nous. Mais quand nous disons, ok, maintenant j'ai compris, parce que la lumière m'a éclairé, ce que je fais n'est pas bon, alors nous sommes en Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus beau que la sanctification, mes amis. Je prêcherai cela prochainement. Le bonheur de la sanctification. David dit, puissent mes actions... Rougirait pas à la vue de ta loi. C'est-à-dire, quand on ouvre les livres de la loi et que notre vie n'est pas correcte, on va rougir de honte parce que la loi, ce qui est écrit dans la loi, va commencer à nous condamner. Pareil, quand on viendra dans l'église, toute prédication aura l'impression d'être des contre nous. La parole est Si nous ne parlons pas ainsi, au et au témoignage, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Amen. Mes amis, nous avons. Nous sommes allés trop loin pour reculer. Nous avons trop fait pour laisser tomber. Nous avons qu'une chose à faire continuer avec Jésus. Mais cette fois-ci, en faisant attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, où nous mettons les pieds. Amen. Nous avons donné notre jeunesse. Nous avons donné notre temps, notre argent, nos biens aussi. Oui. Nous avons mis en jeu notre temps. Oui. Ce n'est plus le temps de regarder en arrière. Merci, cher Saint-Esprit. Elle me dit, celui qui met les mains, c'est Jésus-Me qui l'a dit, celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Je suis engagé jusqu'au cou. Amen. Je suis engagé jusqu'à la tête. Amen. Je suis engagé, je plonge. Je suis immergé. Alléluia! Je ne peux plus réguler. L'effort que je fournis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu en moi, c'est d'essayer chaque jour d'être plus près de Dieu. D'être correct. D'être heureux quand j'ouvre la Bible. De ne me sentir réprochable de rien, quel bonheur, quel bonheur d'être tranquille, l'âme tranquille, qu'importe que les gens t'accusent, qu'importe que les gens te condamnent, quand avec Dieu ça va, tout va bien. Mes si va, va amis, que la parole apporte l'humilité, que la parole la possibilité de nous remettre en question le Amen. chrétien modèle c'est celui qui se remet en question chaque jour est-ce que je suis correct est-ce que j'ai bien parlé est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai bien agi chaque jour on doit se poser cette question parfois je n'aime pas écouter mes propres prédications parfois je n'aime pas regarder mes propres images parce que je trouve trop de choses à corriger je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui me remet en question perpétuellement. Je veux que c est, c est, ce soit le cas pour toi aussi. Se remettre perpétuellement en question. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, ça s'appelle de l'humilité. Amen. Que le Noël d'aujourd'hui soit le Noël du renouveau. Renouveau de notre engagement chrétien. Il y a un engagement chrétien que nous devons. jusqu'à la fin chrétien jusqu'à ce que les sons de la trompette viennent à déchirer le ciel et que j'aille à la rencontre du roi de roi les gens ont dit euh, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens arrivés en Europe changent le langage change, d'attitude deviennent méchants autant orgueilleux j'ai dit aux gens, j'ai vu la Tour Eiffel, c'est juste un tas de ferraille. C'est juste un tas de ferraille. Je, je, je voulais dans Paris, c'est une très belle ville, c'est juste des monceaux de pierres entassées les unes sur les autres. Juste on se réveille le matin, il y a des machines qui nettoient les rues rien que ça, qu'est-ce que là va changer dans ma façon de voir l'être créé à l'image de Dieu en quoi cela va il changer pour que je regarde les autres comme rien en quoi cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout temps c'est possible mes amis d'être correct. C'est possible d'être en paix avec tout le monde. La Bible dit Soyez en paix avec tous autant que c'est la dépend de vous. Donc nous avons une grande responsabilité dans notre capacité à vivre en paix avec tout le monde. J'ai été jeune, j'ai vieilli. David dit Je n'ai pas vu les résultats abandonnés ni sa prospérité dit à son pain. Moi j'ai dit J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et plus j'avance en âge, plus j'ai besoin d'être correct avec Dieu. Amen. Amen. plus je vise autre chose en tant que prédicateur de l'Évangile, plus le sensationnel ne me dit plus rien. Dans toutes les manifestations de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, dans tout ce qui se fait dans les Églises, j'essaye, je cherche ce qui me mérit devant Dieu, ce qui me fait sentir tout petit devant Dieu. Ce qui me fait dire que je n'ai encore rien fait avec Dieu. Ce qui me fait dire que jusque-là je n'ai pas encore vaincu ça. Ce qui me fait dire que peut-être si Dieu ne m'a pas encore donné ça, c'est parce que je n'ai pas encore réussi à vaincre ça. C'est ce que je cherche aujourd'hui. C'est possible, mes amis. Le diable ne n'est pas tout puissant. Dieu lui est tout puissant. Amen. Oui. Il n'est pas omniprésent. Dieu est omniprésent. Amen. Il n'est pas omniscient. Il, même, il ne peut même pas lire dans tes pensées. Amen. Le diable il ne peut même pas lire dans tes pensées. J'aime bien quand il dit « te donner le pouvoir de venir en train de Dieu. » Les occultistes et autres n'ont que des portions de pouvoir. C'est la disparité. Les choses ont été tellement euh, divisées entre plusieurs entités démoniaques que... Elles n'ont plus d'effet, mais Jésus n'a pas dit, je vous ai donné des pouvoirs. Non. Il dit, je vous ai donné le, le, le pouvoir. Amen. Amen. Ce que les politiciens cherchent dans les armes, dans les chars de combat, en se faisant entourer de toutes sortes de militaires, Jésus vous le donne. Ce Amen. Amen. Wow. <rire> que les gens cherchent en donnant du sang, en étant les grands maîtres des de loge ou des de loges, Jésus vous Amen. C'est étonnant, c'est parce qu'on a fait un cauchemar. Vous savez pas faire le cauchemar c'est quoi C'est le diable qui vient vous faire croire que ça ne va pas. C'est le diable qui vient vous faire croire qu'il a toujours la même image sur vous. Oui. Et comme c'est une image, il connaît le pouvoir de l'image. Le diable connaît le pouvoir de l'image. Ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image. Celui qu qu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Je crois en cet évangile-là. Je crois en cette parole-là. Cette lumière était la véritable lumière qui en venait au monde, éclaire tout homme à ceux qui croient. un enfant de Dieu. Amen. Que tous ceux qui n'ont pas bien dormi aujourd'hui disent Je suis un enfant de Dieu. Répétez après moi. Je suis un enfant de Dieu. Que ceux qui n'ont pas reçu leur cadeau hier disent Je suis un enfant de Dieu. Que je suis un enfant de Dieu. dans le monde, et le monde ne l'a pas, le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Allez. Ne soyez pas étonnés, ne vous sentez pas petit, ne vous sentez pas moins <rires> cultivé, moins intellectuel, devant tous ces savants athées, devant tous ces philosophes athées qui disent non, non, Dieu n'existe pas, la Bible le monde ne l'a point connu. Si tu, tu ne connais pas, ce n'est pas des choses qui te concernent. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Si il y a cela, et ça va comme un niveau de l'autre, reste